Votre espace client est accessible depuis la page d'accueil de segos.fr en renseignant vos identifiants. Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez en créer un rapidement en renseignant votre adresse mail et en définissant votre mot de passe. Vous recevez ensuite un mail de confirmation de création de compte. Vous pouvez sélectionner et mémoriser les formations de votre choix dans votre panier. Dans la partie « Date et ville », vous pourrez voir l'état des sessions qui est actualisé tous les jours. Sessions garanties, dernière place disponible et sessions complètes sont visibles d'un seul coup d'œil. Pour procéder à une inscription en inter-entreprise, il vous suffit de sélectionner une date et un lieu de formation. Vous renseignez ensuite les coordonnées du ou des participants, puis celles du responsable d'inscription. Confirmez ensuite l'inscription et c'est terminé le responsable de l'inscription recevra une confirmation par mail de sa demande. Pour vous former en intra-entreprise, sélectionnez l'onglet en question dans le programme et cliquez sur le bouton « Demander un devis ». Un formulaire apparaîtra afin de vous permettre de renseigner au mieux votre besoin. Et un de nos conseillers reviendra vers vous très rapidement pour finaliser votre projet de formation. Vous pouvez retrouver à tout moment l'historique et les inscriptions en cours dans votre espace client pour les formations inter- et intra-entreprises. Pour simplifier le suivi administratif, nous mettons à votre disposition tous vos documents en ligne. Duplicata de factures, conventions, feuilles d'émargement et les autres documents présents. Il vous suffit de cocher les éléments que vous souhaitez dans le choix proposé et de les télécharger en PDF. Vous pouvez également télécharger votre historique en format Excel si vous le souhaitez. Dans la partie « Mon profil » de votre espace, vous avez la possibilité de changer votre adresse mail ou de modifier votre mot de passe dans « Mes identifiants ». Vous pouvez accorder les droits d'administration de votre compte à d'autres personnes de votre entreprise ou de votre établissement dans « La gestion des utilisateurs ». Vous pouvez consulter l'ensemble de vos projets de formation dans la partie « Mes projets » en retrouvant votre sélection et vos demandes de devis. Ségos reste en permanence à votre écoute pour vous faciliter la formation.